inspiration à sang, mani passe à l'action, il y a de la magie sous l'instrumental, c'est ça ma passion, rap dans le sang, attention manifestation. Je fais pas le con, clasher des racailles, j'ai pas le temps de ce putain de gomme sur le patron, je décolle, il me dépoil, il me détoile, Ouais, Ils mis à faire du rap en papier mais moi je bétonne Il y a un qui m'a incriminé, qui a voulu même m'éliminer Mais juste après de bord, il a dit money m'a illuminé Je change de couleur à chaque fois que je respire Faudrait maman bout en que j'expire Je <rire> peux no, no. même le faire de la langue que j'expire en fit se cache. négatif, ben, faisons un match, négatif mais alors je me fais partie du money gang, t'as pas les couilles, négatives, Va Si tu vas clamer voir ton prince avec ordre Money, synonyme de grandeur, je me suis, je blâme, tu suis si mental. le game a pris une autre ampleur. Tu veux tester, c'est de la folie. Vaut mieux rester poli. Tu perds ton temps, en cherchant un moyen de stopper money. C'est moi qui me fais, c'est moi le plus dangereux, c'est moi MC qui t'a fait sortir dangereux c'est moi qui décide quand tout tes temps. est en c'est moi le rappeur le plus prodigieux, c'est moi le prince, c'est moi le plus précieux. Ta gros t'a plaqué, tu dois faire du Money la appelée pour une ah, voiture à deux jours pas les rageux. Inspiration à 100, y passe à l'action, fait de la magie sur l'instrumental, c'est ça ma passion. Inspiration à 100, mani passe à l'action, fait de la magie sur l'instrumental, c'est ça ma passion. Menu, c'est moi, c'est moi, yo! les